Ça te dirait d'aller à un concert de Rammstein samedi J'ai un collègue du boulot qui m'a tué les deux places. Je croyais que tu détestais le métal. Putain l'an dernier, pendant mon stage en Allemagne, mes collègues m'ont bien fait boire du vin rouge mélangé avec de l'eau gazeuse. Je suis bordelé en plus. Alors franchement, Rammstein, ça me fait pas trop peur. Et demain, on va le retrouver direct chez le tatoueur. L'ouverture d'esprit, c'est la clé du succès. S'ouvrir davantage au monde vous permet de découvrir de nouvelles idées, accepter les personnes telles qu'elles sont, Trouver plus facilement des compromis, respecter les idées des autres et être respecté.